Thank you. Je réalise des bilans carbone, ce qui consiste à compter toutes les, les émissions de, de gaz à effet de serre au long de la réalisation d'un bâtiment. Ce qui consiste en fait à compter toutes les émissions de carbone euh, à la fois euh, lors de la production des, des matériaux qui vont servir au, au bâtiment, de le, du chantier, de sa vie en œuvre, donc son fonctionnement, et puis de sa fin de vie. Pour réaliser ces calculs carbone, je suis en relation avec les différentes parties prenantes et les différents acteurs de la construction tout au long du projet. Et physiquement, je suis quand même beaucoup derrière un bureau, puisque je dois réaliser ces calculs sous un outil informatique et donc derrière un ordinateur. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que j'ai réalisé ces calculs, je les analyse, je trouve des moyens de réduire ces émissions de carbone en changeant les modes de fonctionnement, en allant vers de l'innovation, en changeant les matériaux. Et pour ça, donc, du coup, je dois travailler avec les différentes parties prenantes de la construction. Pour réaliser ces calculs, il faut d'un côté être très rigoureux, avoir un bon sens de l'analyse pour pouvoir analyser ces chiffres. Et d'un autre côté, il faut aussi avoir beaucoup d'adaptabilité, rendre le sujet assez concret aux opérationnels, puisque effectivement le calcul carbone, c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu mystérieux. Du coup, il faut traduire ce discours et l'adapter aux personnes que l'on rencontre pour qu'ils comprennent notre notre atout et euh, qu'ils répondent à nos sollicitations. Alors, ma formation initiale, je l'ai faite à Paris 6, au sein de l'université. Euh, j'ai obtenu un master génie de l'environnement, assez général, sur euh, tous les métiers de l'environnement. Ensuite, quand je suis arrivée chez FH, euh, je me suis spécialisée notamment sur les calculs carbone et puis sur euh, les métiers de la construction. Donc j'ai eu toute une formation continue tout au long de, de, de ma vie professionnelle pour pouvoir euh, toujours être à jour et euh, toujours euh, plus pointu sur ces métiers-là et sur ce, ce calcul carbone. Aujourd'hui, le dérèglement climatique était un sujet de société extrêmement important et euh, la réduction des émissions de, de gaz à effet de serre un, un sujet complètement d'actualité. Euh, pouvoir travailler à, justement, au sein de mon entreprise, réduire et, et éviter ces, ces émissions de carbone, euh, c'est extrêmement enrichissant et ça permet d'allier à la fois mon point de vue personnel et mon travail de tous les jours.